Un jet d'eau savonneuse coule à fort débit dans de l'eau savonneuse. Certaines gouttes d'eau savonneuse traversent la surface. Elles forment des antibulles. Une antibule est une goutte de liquide entourée d'un film d'air baignant dans un liquide. Le film d'air finit par se briser. Il forme une fine bulle d'air qui remonte rapidement et la goutte d'eau savonneuse est libérée dans le liquide.